Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation BASH. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser la substitution de commandes et notamment l'IFS. Les objectifs de cette vidéo vont être de comprendre la substitution de commandes et le fonctionnement de l'IFS en abordant les questions suivantes. Qu'est-ce que la substitution de commandes et à quoi sert-elle Qu'est-ce que l'IFS et comment l'utiliser Alors tout d'abord, voyons ce qu'est la substitution de commandes et à quoi elle sert. Donc la substitution de commande est une syntaxe coffre bash pour appeler une commande depuis une autre commande afin d'intégrer le résultat de la première commande dans la seconde. Il faut savoir qu'il existe deux syntaxes pour la réaliser. Une première syntaxe qui est la suivante, donc un dollar, une parenthèse ouvrante, une expression, une parenthèse fermante, ou bien une deuxième syntaxe qui s'utilise avec des bactiques avec ici un premier bactique, une expression et un deuxième bactique pour finaliser la commande. Alors, prenons quelques exemples. Donc voyons tout d'abord un premier exemple. Dans cet exemple, on va calculer et afficher de manière formatée le nombre de lignes du fichier « slash etc fstable ». Pour cela, on va d'abord calculer et extraire le nombre de lignes avec la commande « wc ». Puis, on va injecter en utilisant la substitution de commande ce résultat dans la commande « printf » pour l'afficher et la formater. Alors, voyons Voir ceci dans un terminal. Donc tout d'abord, on saisit printf, nombre de lignes dans fstab, de points, pourcentage s, anti slash n. Voilà, donc ici, pardon, anti slash n. Donc à ce niveau-là, j'ai bien mon descripteur de fichier. Voilà, et là, j'écris donc ma substitution de commande avec la syntaxe parenthèse ouvrante. Donc ici, j'utilise wc-l slash etc slash fstab cut-d. Donc le D c'est pour le délimiteur, c'est-à-dire que là finalement je vais prendre le résultat de WC-L et je vais finalement parser chaque colonne de ce résultat sur la base d'un délimiteur qui est l'espace. Et je vais récupérer le champ numéro 1, donc F c'est pour field, 1 c'est pour le champ numéro 1. Donc je vais l'afficher dans printf. Et là donc le système me dit qu'il y a 19 lignes dans le fichier etc fstab. Voilà. Et on voit bien que le 19 est issu de la substitution de commande avec la syntaxe parenthèse ouvrante. Donc voyons maintenant un deuxième exemple où on va faire la même chose avec cette fois-ci la syntaxe backtick. Donc je reprends la commande que j'ai saisie tout à l'heure, et ici j'utilise simplement des backticks. Voilà. Et on voit que ça marche précisément de la même manière. Alors, voyons maintenant ce qu'est l'IFS et comment on l'utilise. Après une expansion, BASH va construire les arguments d'une ligne de commande en découpant le résultat de cette expansion en une succession de mots grâce à l'usage de la variable $IFS. Donc, IFS signifie Internal Field Separator, autrement dit séparateur de champ interne. Par défaut, l'IFS est égal à donc comme ça, anti-slash T, anti-slash N avec un espace en plus. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'IFS est tout simplement égal à une tabulation, soit une tabulation, soit un retour à la ligne, soit un ou plusieurs espaces. Alors, comme on l'a déjà vu, pour afficher le séparateur actuel, autrement dit, le séparateur par défaut, si vous ne l'avez pas surchargé, on utilise simplement la commande printf, pourcentage Q, anti-slash N, et là, ici, je mets... Donc le accolade IFS pour afficher la variable. Et on voit bien ce que je vous disais tout à l'heure, que l'IFS est bien égal à un espace anti slash t anti slash n. Donc ça c'est l'IFS par défaut. Alors il est possible de changer le séparateur de mots par autre chose en affectant une autre valeur à l'IFS. Donc prenons un premier exemple. Dans ce premier exemple, on va créer une variable qu'on va appeler var et dont la valeur va être égale à a de point B de point C. Puis, on va afficher son contenu en utilisant printf et la syntaxe d'expansion de paramètres, que nous verrons dans le détail dans une prochaine vidéo. On va ainsi voir qu'en faisant varier l'IFS, printf va soit détecter trois arguments, soit un seul. Donc, Passons à l'exemple. Ici, je définis par exemple un IFS qui est égal à rien du tout. Et ici, je fais var. A de point B de point C. Donc je définis ma variable que j'appelle var et je lui donne le contenu a.b.c et là maintenant j'utilise la commande printf pour justement afficher cette variable. Voilà. Et quand j'appuie sur entrée, sans grande surprise, on voit effectivement qu'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de séparation du a.b.c, c'est-à-dire que pour le système, il n'y a eu qu'un seul paramètre qui a été passé à la commande printf. C'est pour ça que tout est affiché sur une seule ligne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc réutiliser cette commande-là, mais cette fois-ci, on va changer l'IFS, et au lieu de mettre rien du tout, on va mettre deux points. Et là, qu'est-ce qu'on va voir On va voir que le système, en changeant l'IFS, a été capable, cette fois-ci, de détecter trois arguments, et non pas un seul, Voilà, A, B et C. Voilà. Et donc, juste, je vous rappelle hein, que printf, quand on lui passe un anti-slash-n, si finalement, derrière ce printf, donc, vous aviez mis plusieurs valeur à ce moment-là chaque valeur est exécutée une fois par exemple si je fais printf pourcentage s anti/n slash et ici je mets 1 2 3 4 5 voilà on voit que tout est affiché à la ligne et si par contre je mets tout ça dans un seul argument on voit que tout est affiché que sur une seule ligne si ici j'avais mis ça regardez voilà et on voit que c'est exécuté donc ce pattern-là est exécuté autant de fois que ce que vous avez d'argument. Donc si le système détecte 5 arguments, c'est normal qu'il vous affiche 5 lignes, car il exécute 5 fois le pattern. Si par contre il ne vous détecte qu'un seul argument, à ce moment-là il n'affichera la ligne qu'une seule fois. Alors, il est important de comprendre que cette séparation de mots ne s'opère que dans le cadre d'une expansion. Donc prenons un autre exemple pour illustrer ça. Donc Dans cet exemple, on va passer directement la chaîne a 2b en paramètre à printf, et on va observer que Bash n'identifie qu'un seul mot si l'IFS est égal à 2 points. Donc IFS égale 2 points, point virgule, printf, pourcentage S, anti-slash N, A, 2 points B, 2 points C. Voilà. Et on voit que même si l'IFS est égal à 2 points, l'expansion n'a pas lieu, le système ne détecte pas donc, trois arguments, car justement l'IFS n'est pas prise en considération dans la mesure où il n'y a pas eu d'expansion. Voilà. Donc, c'est fini pour cette vidéo. Retrouvez l'article complet de cette vidéo avec ses exemples et encore plus de contenu sur https coders-skills.fr. A bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.